Salut tout le monde, bienvenue sur mon petit tuto Donc aujourd'hui je vais vous faire voir Comment enregistrer avec Canva Alors par exemple on va aller Dans Créer un design Ensuite vous pouvez aller un petit peu n'importe où Moi par exemple je vais aller là C'est ce que je fais le plus souvent Alors euh, voilà Créer Vignette YouTube Ensuite vous allez dans Importer Ensuite vous allez dans enregistrez vous Ensuite vous cliquez là vous faites partager ensuite vous lancez l'enregistrement moi vu que j'enregistre déjà je peux pas enregistrer euh, deux fois en même temps mais en gros vous partagez ensuite vous enregistrez là ensuite vous ouvrez un nouvel onglet pour faire voir euh, ce que vous voulez faire voir en fait tout simplement vous pouvez parler parce que bah on entend vos doigts si elle est activée ensuite dès que vous avez terminé votre enregistrement il faudra aller dans sauvegarder et quitter donc moi pour vous faire voir je vais mettre annulé voilà voilà ici donc votre vidéo apparaîtra ici ensuite dès qu'elle apparaîtra là vous pourriez la télécharger par exemple vous allez là et ensuite télécharger juste ici donc là moi c'est normal que je puisse pas télécharger vu qu'il n'y a rien voilà mais quand votre vidéo apparaîtra là, vous pourrez télécharger hop, à partir d'ici tout simplement. Et après vous pourrez retrouver euh, votre vidéo dans vos téléchargements. Voilà, tout simplement. Donc voilà, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Il n'y a plus qu'à passer à l'action